Salut à vous tous, présentement je suis sur une des magnifiques plages d'Hawaï par un bel après-midi. Comme tu peux voir derrière moi, il y a une compétition de surf. Je suis dehors pendant que notre entreprise FBA Amazon fonctionne sur des systèmes automatiques. Aujourd'hui, je te demande si tu es prêt à aller de l'avant, plus loin. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des nouveautés et de liker ceci. Alors, on y va! suis-je prêt? Ou plutôt, est-ce que toi, tu es prêt? C'est une nouvelle année 2020, les vacances sont terminées, puis le cycle recommence. Les acheteurs vont recommencer à acheter après le temps des fêtes, bien sûr, après avoir payé toute leur carte de crédit. À quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu es énergisé, tu es prêt à foncer à redémarrer la machine, ou tu es encore accroché à 2019, qui n'a pas nécessairement été une bonne année, donc tu es en fait de vitesse et de motivation. Bref, quel que soit l'endroit où que tu es, sache que c'est tout à fait normal. Un adage de l'entrepreneuriat dit qu'il faut être un petit peu dysfonctionnel pour être entrepreneur. Pourquoi aller vers un métier qui est à risque, une carrière qui est à risque, quand on peut être à salaire, puis il y en a qui gagnent très bien leur vie à salaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, voici certaines appréhensions. Tout à fait normal, affectant la plupart des entrepreneurs en cette période. Il y a plusieurs volets. La première, c'est ce qu'on appelle la douche froide, le sentiment que wow, c'est déjà janvier, puis faut absolument tout recommencer. Tu croyais avoir plus de temps pour te reposer. La question qui se pose, est-ce que tu veux vraiment t'y mettre dès maintenant? L'appréhension du marché aussi en est une autre. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Est-ce qu'Amazon, le monde va toujours faire confiance? Tu vas avoir des nouveaux joueurs? Dans le secteur de l'e-commerce, à force aussi d'écouter les nouvelles, les articles d'Amazon et euh, en fait de, de considérer les opinions de chacun, comme c'était pur d'éviter, est-ce que tu vas survivre à, ce, à, à cette année? La plupart des médias vont dire oh, « Amazon, c'est fini, c'est du passé, euh, il y a un nouveau style d'achat, un nouveau style d'e-commerce e qui vient de faire son entrée. » Une autre chose, la crainte de pouvoir reproduire tes succès que tu as eu. Parce que tu que tu as eu une excellente année 2019. Euh, il y a certains entrepreneurs qui ont peur de reproduire les mêmes succès. Est-ce que tu vas pouvoir reproduire ces mêmes excellents résultats? Euh, Est-ce que tu as un besoin, un besoin financier urgent? Euh, J'ai beaucoup de dettes, carte de crédit, impôts, taxes. Est-ce que ça, ça fait en sorte que tu es figé? Il y en a d'autres qui vont être épuisés. Ils sont épuisés, et ils n'ont pas la force ou la motivation de continuer. Fais-moi confiance et ça va être une très bonne année. J'aimerais que tu prennes le moment de, de, de nous répondre en commentaire. Dis-moi, quelles étaient les raisons qui t'ont incité ou motivé voire allumé à faire carrière avec Amazon ou de te lancer euh, en 2020? Est-ce que tu permets de te résumer en deux mots? Ça va être soit prospérité et succès. Tu as va choisir cette carrière dans le but de prospérer financièrement et d'avoir un, un succès à la hauteur de tes attentes. Tu vas choisir de bâtir un empire qui va te permettre d'exceller et oui, de devenir financièrement autonome, indépendant, confortable, voire même riche. Qu'est-ce qui s'est qu que passé? Où est-ce que c'est parti ce désir-là? Et surtout, les conditions qui t'ont qui te propulsuaient? Prospérité et succès, voilà le terme de cette vidéo. C'est sur ça que tu dois t'appuyer afin de garder le cap avec Amazon pour 2020. Sans te mentir, être entrepreneur, c'est pareil au même. Ça va être une année difficile, ça va être une année exigeante, demandante, mais ça va être une très bonne année. Tu vas mettre en place des systèmes qui vont libérer, qui vont te permettre d'avoir plus de temps. Ça va être une année où que tu vas te prendre en main. Que tu vas adapter ton style, tes compétences afin de réussir quel que tu le souhaites. Ça va être aussi une bonne année. Ça va être une année où tu vas appliquer une méthodologie efficace et profitable. Une année où -ce que tu vas respecter tes besoins personnels, santé, famille et surtout le plaisir. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Le travail, il ne faut pas se tuer à la tâche plus. Ce sera une très bonne année parce que tu es dans un domaine exigeant, mais avec un potentiel énorme, infini. Il y a énormément de personnes qui viennent nous aborder ah, « c'est bien beau ça, euh, tu sais, vous dites euh, que vous êtes un succès, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Euh, » On n'a pas nécessairement besoin de, de te prouver si ça fonctionne vraiment n'importe qui qui se lance dans n'importe quoi. Avec la bonne volonté, la persévérance, va réussir. Pour un mot de la fin, est-ce que toi, tu es assez persévérant pour réussir pour obtenir le succès que tu désires Sur ce, je te dis bon succès, prends action dès maintenant et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.